Dans le, dans le cas de la Grèce, ça n'a pas été très bien expliqué là, mais euh, euh, euh, le, le, le, le, il ne faut, faut pas lâcher sur, sur le cas de la Grèce parce que, en fait, euh, c'est un, un nouveau modèle de privatisation euh, des services publics qui est imposé en Grèce. Ce n'est pas simplement le rachat des sociétés publiques euh, de l'eau d'Athènes et de qu'ils ont fait. Parce que ce rachat ne peut, peut pas dépasser 49%. Donc ils vont, ils vont, les entreprises privées vont racheter, vont racheter les 49%. Hein? Mais les, les 51%, 51 vont rester en propriété de l'État. Mais comment ils font À travers le super fonds, ils vont siphonner l'argent la, euh, la, qui vient de la facture des usagers d'eau. Comment Eh bien tout simplement parce que la, ces deux sociétés sont mises dans. Euh, euh, dans le superfond, ce sont des actifs du superfond, et donc l'argent que gagnent ces sociétés-là, parce que c'est des sociétés qui sont profitables, hein. Hein, contrairement à ce qu'on raconte, sociétés qui sont profitables et qui fournissent un, un, un, un bon service de l'eau, contrairement à ce qui, a été, ce qui a été dit par les pourris des élus grecs. Hein. Euh, et, euh, donc, cet argent-là est siphonné. Et sert à rembourser ceux qui détiennent, la, départ, ceux qui, ceux ceux qui détiennent la dette grecque. Donc en fait, en fait c'est un nouveau modèle. Et faites gaffe, parce que ça, ça va nous tomber sur la tête aussi. Hein. Parce que comme, comme, comme on, les, les, les communes. Les collectivités territoriales, les États sont de plus en plus endettés partout en Europe. Ils vont nous sortir ça, quoi. Vont nous sortir ça. C'est plus la démocratie, c'est la détocratie Vous avez expliqué. Qu'est-ce que c'est ce super fonds et comment Alors ce super fonds c'est un, c'est un fonds de démocratisation. C'est expliqué, bon, de Cipras. 51% public et 49% oh, oui. Ah, donc, donc, Alors, les, les, les, donc les 51%, voilà. ils sont placés dans le superfond. C'est un. Ce superfond, il est géré par euh, les détenteurs de la, de la dette grecque, okay. par la Troïka, par, par, par, par le gouvernement grec. D'accord Et donc. Et donc, l'argent les... qui est gagné par ces sociétés publiques qui sont dans le super fond est siphonné et passé aux détenteurs de la dette grecque. Donc, c'est un encouragement à faire des bénéfices. Mais oui. Et donc, le, donc, le... le, le, le problème, c'est que d'investissement et donc euh, dégradation, dégradation de, des services de, de l'eau de, de, pour, pour les usagers et avec obligation aussi d'augmenter le, le prix de l'eau parce que un bout d'un ça, ça va pas être tenable. ils vont être obligés d'augmenter le prix de l'eau quoi. C'est une, une, une forme de confiscation quoi. Ouais. Une forme de confiscation. Ça... Une... Ça... Il n'y a pas de souveraineté de fait. Hein? Il n'y a pas de souveraineté de fait. Ah oh, non, non, non.